Entrer dans ma vie telle On Ensemble pour la vie c'est réel Mais moi ouais, je voudrais te dire que t'es la belle. Et moi je suis la bête Quand t'es pas là je reste pandem Et si seulement un jour tu t'en allais Je t'aurais au moins dit ce qu'il fallait Pour te retenir près de moi Je n'imagine pas cette vie loin de toi I wanna try anymore C'est priver ton amour Je peux passer mort ton avis sur notre avenir es-tu prêtes à dire c'est sera pour la vie ben ouais j'ai des la chance de t'avoir ben ouais je voudrais des moments avec toi ben ouais je voudrais qu'on fasse notre toi que tu vives près de moi pour la vie je t'ai promis un amour qui durait toute une vie j'abonnais tous les jours rien que pour ton sourire t'ai donné comme un fou jusqu'au dernier soupir je suis prêt à te chérir c'est ça non pour la vie dis-toi que je suis là pour toi ferai tout ce qu'il faut pour que tu sois près de moi. Il fallait que je te le dise. Il fallait ah. que je le dise. Il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise. Il était prêt à tout effacer pour moi. J'ai laissé passer tant d'années. Si c'est moi, je t'avais placé avant moi. Ça t'aurait épargné d'en bavé. Laisse-moi répondre à ma place et sécher des larmes. Et donner tout ce qu'il faut. Au fond, tu le tu mérites d'adorer. Je m'engage à faire ce qu'il faut. Car je de la chance de ta voix. Passer toutes les nuits près de toi. Personne dans ton vie, inquiète-toi. Qui durait toute une vie, charbonner tous les jours, rien oui, que pour ton sourire. Tu donné comme un fou, jusqu'au dernier soupir. Je suis prêt à te chérir, c'est sans nous pour la vie. Dis-toi que je suis là pour toi. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sois prêt de moi. Il fallait que je te le dise. Hein? Bah, là, là.